et eh bien, eh bien voilà, aujourd'hui, alors hier on était à Rock, euh, Red Rock euh, Canyon et aujourd'hui on est toujours à côté de Las Vegas, on est à peu près à, à 40 miles de Las Vegas, ça veut dire une demi-heure euh, du centre de Las Vegas et nous sommes à 2900 mètres d'altitude sur une station euh, euh, de ski euh, à, au mont Charleston, au-dessus de Las Vegas et vraiment c'est magnifique euh, il euh, y a des pistes vraiment euh, incroyables. Et aussi, eh bien, comme vous pouvez le voir, eh bien, derrière moi, les remontées mécaniques fonctionnent. En fait, ils n'ont pas fermé euh, les stations de ski. Sean m'a rejoint. Coucou. Alors Sean, on va faire du ski Malheureusement, on n'a pas les skis, on n'a pas l'équipement. Ben oui, on n'a pas l'équipement, mais on le sait pour la prochaine fois. Qui aurait cru qu'à Las Vegas, on pouvait faire du ski qui l'aurait cru Et eh ben moi, en tout cas, j'aurais pas cru. Hein. Voilà. Allez, à plus tard Que vous avez apprécié cette vidéo qui est un peu courte, mais enfin qui vous montre que à Las Vegas, quand l'été il fait près de 50 degrés et que là en ce moment, bon, il fait à peu près euh, entre 15 et 20 degrés euh, à 1000 mètres d'altitude à Las Vegas parce que Las Vegas est à peu près à 1000 mètres d'altitude. Et bien ici nous sommes à 2900 mètres d'altitude, il y a de la neige, euh, il fait pas trop froid il doit faire à peu près 5 degrés mais la nuit ça tombe hein, euh, parce qu'on est quand même malgré tout dans le désert et euh, voilà donc moi si vous avez aimé cette vidéo un pouce comme ça vous pouvez laisser les commentaires et toujours pareil si vous passez par Las Vegas à cette époque bien sûr pendant l'hiver eh vous pouvez faire du ski à, à peu près une demi-heure de Las Vegas voilà, bye